Où vous voudriez visiter la plage ou la montagne ou vous préférez aller à la plage ou à la montagne je préfère aller à la plage parce que j'aime faire des sports nautiques manger des fruits de mer comme le crabe et j'aime jouer avec le sable je voudrais nager dans la mer en attendant j'aimerais ramasser des perles je veux profiter du bruit des vagues, de la mer. Je préfère aller à la montagne, car... J'aime le trekking, et d'autres sports, d'aventure. Je me sens, proche de la, nature. J'aime aussi, les chutes de neige. Je veux profiter, du feu de joie, avec mes amis. Je veux découvrir, les montagnes à vélo, car je pense que, c'est très intéressant.